Le sujet d'aujourd'hui est ⁇ Dans quelle mesure les mots-clés de votre produit se classent-ils sur Amazon ?⁇ Cette situation vous semble probablement familière. Euh, vous avez un produit sur Amazon récemment lancé ou peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs semaines ou même plusieurs années. Vous avez peut-être de belles ventes, mais vous vous demandez si votre produit rejoint les bons clients ou peut-être que vous vous demandez si votre listing pourrait mieux performer par rapport à ses concurrents. Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans le classement de votre produit pour différents mots-clés. Mais alors, comment garder un œil sur toutes vos données? Je vous parle en détail de l'outil de classement de la plateforme de recherche de produits Jungle Scout que j'aime beaucoup avec leur outil Rank Tracker. Le Rank Tracker, Tracker est l'une des meilleures fonctionnalités de Jungle Scout et ça vous permet de surveiller les performances de vos listings Amazon dans les classements de recherche au fil du temps. Comment ça fonctionne? Eh bien, en quelques instants, vous pouvez générer une liste de mots-clés et voir où votre produit se classe pour différents thèmes de, de recherche par rapport à vos concurrents. Les listes de mots-clés que vous utilisez peuvent provenir soit de la liste générée dans l'outil de Keyword Scout de Jungle Scout ou celle que vous avez rentrée manuellement. À partir de là, vous attribuez des mots-clés à des groupes spécifiques de produits puis les, vous pouvez les suivre à, à fur et à mesure que votre produit prend de l'ampleur. Non seulement ces groupes vous aident à organiser vos mots-clés suivis, mais ils vous permettent également de suivre vos informations qui vous aideront à mieux optimiser vos annonces et vos dépenses pay-per-click et à générer plus de bénéfices par produit. Voici quelques façons dont Rank Tracker peut dynamiser votre entreprise Amazon FBA. Premièrement, l'outil vous permet de connaître votre ranking. Tout d'abord, je vous conseille de générer une liste de mots-clés en quelques secondes à l'aide de Keyword Scout, comme que j'ai parlé. Ensuite, vous saisissez la liste dans Rank Tracker. Que vous soyez numéro 1 ou numéro 50 ou 1000 euh, sur le classement euh, Amazon, vous verrez exactement où vos produits se classent organiquement sur les pages des moteurs de recherche d'Amazon. Ensuite, vous pouvez suivre vos concurrents. Le suivi du classement des mots-clés n'est pas limité à vos propres produits. Vous pouvez également mettre le ASIN de vos concurrents dans le tracker pour voir les mots-clés pour lesquels que votre concurrent se classe. Ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour ajouter votre propre stratégie. Vous pouvez aussi surveiller les ASIN de type child. Les types child, ça, c'est lorsque vous avez une variation de produit. Connaître les performances d'un produit est devenu beaucoup plus facile. Vous pouvez ajouter plusieurs éléments à Rank Tracker afin de pouvoir commencer à les suivre en même temps. Ça permet de maximiser votre analyse de données. Rank Tracker vous permet de sélectionner des filtres prédéfinis offrant aux utilisateurs des informations selon leurs critères. Ça peut également aider à prévenir la paralysie des données. Avec cet outil, vous pouvez noter les changements de classement et les afficher sur le graphique de classement du produit. Ça aide les vendeurs à déterminer quelles variables euh, affectent le classement du listing. Ça vous permet aussi de trouver de nouvelles opportunités. Le suivi de classement des mots-clés euh, est important. Euh, puis Rank Tracker peut vous montrer des mots-clés rentables pour lesquels vous n'êtes pas visible et qui pourraient vous faire manquer des ventes. Une fois que vous connaissez ces mots-clés, vous pouvez optimiser votre listing en conséquence. cette partie est primordiale, vous devez éliminer les mots-clés inefficaces, ça c'est super important. Si votre produit est classé pour des mots-clés non convertis, non pertinents, ou si vous dépensez trop pour des mots-clés non-rankés, vous pouvez choisir simplement de supprimer ces mots-clés-là. Ça va vous faire économiser des centaines ou même des milliers de dollars à chaque mois. Avec le Rank Tracker, vous pouvez organiser vos produits et vos listings, car il enregistre toutes les informations, le classement des, des mots-clés dans des groupes de produits, ce qui vous permet d'ajouter ou de supprimer des mots-clés tout en améliorant les listes de mots-clés de vos produits. Si vous avez des questions concernant le Rank Tracker, vous pouvez me poser des questions en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!